A l'aide d'un graphique, nous avons constaté que l'espace requis et les besoins en eau pour produire un kilo de viande de bœuf sont plus importants que les autres productions, que ce soit céréales ou autres types de viande. En effet, pour produire un kilo de viande de bœuf, il faut une surface de 323 carrés ainsi qu'un apport d'eau de 15 500 litres en comptant les ressources nécessaires pour produire l'alimentation de l'animal. Nous avons remarqué qu'il vaut mieux privilégier les autres types de viande comme le porc et le poulet car la surface et les besoins en eau requis sont moindres que pour la production de viande de bœuf.